Bon, on n'attend plus que vous pour commencer. Vous me suivez jusqu'à okay. la salle Oui. Alors, quand, ouais, quand vous êtes bloqué par un avatar pour passer dans, dans un espace, vous utilisez la touche G, ça permet de passer en mode fantôme et de traverser les, les, um. les avatars qui peuvent vous gêner pour vous déplacer. La chip qui est paumée. Je vais faire un request tout vite, pour qu'elle suive. Monsieur papier, voilà, installez-vous sur un, une des Allô, banquettes. François François un Olivier. siège. Alice, Alice est revenu. Il ne manque plus qu'Aurore. Je vais lui dire... Je vais lui envoyer un, un chat. Non, Aurore, oh, moi je la vois dans la salle. Ah, elle est là, c'est bon. Bah, bah, tout le monde est là, alors. Elle est à côté d'Alice la Aurore, euh, allez vous asseoir sur la table de Bonsoir. Bonsoir. Ah ben voilà quelqu'un qui a la voix. Je suis un Les autres, ils si n'arrivent <rire> pas à avoir <avant> leur micro. Comment <rire> vous êtes, Aurore Je suis battue avec. Bonsoir. Et euh... Bonsoir. Bonsoir. Alors, installez-vous. C'est deux. Vous bon, les laisser un petit tapis avec les, les, les tables et les, les chaises. C'est donc deux par deux. Bachi, vous êtes aller avec Aurore. Non, vous êtes là, ça y est, pour ce que c'est bon Ouais, ouais, c'est bon. De toute façon, si on est dans la salle, c'est bon. Tout le monde peut communiquer. Et si vous voulez communiquer avec des gens dans la salle, au pire, vous utilisez le chat si vous n'êtes pas directement à côté d'eux. Bien. Est-ce que tout le monde m'entend C'est bon, on peut commencer, on ouais. peut démarrer ouais. ouais. Oui. Bon, c'est bon. Alors, j'y Mais Je vous remercie déjà pour euh, François pour son invitation. Si vous, vous, vous, vous et tous. Pour votre présence, je vais donc vous parler euh, du fictionnote. Je l'appelle fictionnote, Certes, c'est un concept, mais c'est un concept opérationnel dans le sens où ça euh, ça débouche euh, sur des applications pratiques. Et vous allez voir que justement, la raison par laquelle je vous, je vous en parlais, euh, c'est que personnellement, bah, ça débouche sur des euh, des expériences bien concrètes, dont une euh, que j'ai que j'ai lancée, dans laquelle je suis lancé depuis le, le début de cette année 2022. Alors, je vais commencer par vous dire très brièvement ce que j'entends par ce terme de fictionnose, parce que le, le mot lui-même est, est parlant, on a le mot d'artonaute, d'internaute, d'internaute, d'espationnote, d'astronaute, hein, un, un voyageur dans, dans les fictions. Et la définition la plus exacte, la plus précise que je pourrais vous donner par rapport à, à la perspective de, de cette rencontre, c'est que notre fictionnaute est ce que nous projettons de nous dans le monde de la fiction et de ses personnages quand nous lisons un roman. Hein, notre fictionnaute est ce que nous projettons de nous dans le monde de la fiction et de ses personnages quand nous lisons un roman. Alors à partir de cela, je vais vous proposer un, un petit voyage euh, assez rapide. Je par une proposition de redéfinition euh, de la lecture. Ensuite, une expression... Euh, courante, du langage familier euh, que nous connaissons toutes et tous, que nous avons tous euh, employé des fois. Ensuite, deux expériences pareilles, des expériences que nous avons euh, toutes et tous faites euh, dans notre vie. Et puis, deux témoignages, euh, docteur connus. Euh, il y en a bien d'autres dans la littérature, mais c'est deux témoignages qui disons, ont été un petit peu des, des jalons euh, pour m'aider à à la fois confirmer euh, ce que je découvrais, et puis m'aider à, à, à le, pas tant à théoriser, mais à le, à le structurer. Et puis ensuite, et bien je vous dirais ce qui m'est arrivé dans les, les années 90, les différences, je l'appelle accidents de lecture euh, que j'ai eus, et comment je suis arrivé à passer en quelque sorte et bien de de, de, de, ras de bibliothèque à, à Pauvain. Voilà, en vous parlant de l'expérience que, que je mène, dans laquelle je suis impliqué. Alors, redéfinition... De la lecture. Pourquoi euh, redéfinir? D'une manière générale, les définitions euh, nous enferment dans un cadre de pensée. Elles nous, elles nous donnent, elles nous mettent dans une, une certaine perspective, elles nous donnent un certain point de vue. Et c'est à partir de ce point de vue euh, que l'on progresse euh, dans, dans sa réflexion ou dans la démarche que l'on entreprend. Et donc, pour pouvoir se lancer dans une, une autre perspective, forcément pouvoir changer de point de vue. Alors pour, pour que ça soit clair, si vous voulez, ce soit pas théorique, euh, avant de redéfinir la lecture, euh, si on prend l'exemple, euh, par exemple, du livre, la définition, je dis une première définition d'un livre, et que je vous dis un livre, euh, c'est un ensemble de pages imprimées, euh, reliées entre elles et protégées par une couverture, c'est en gros la définition de livre que l'on trouve dans les dictionnaires basiques comme de Larousse ou de Robert. Bon, c'est exact comme définition, ce pas faux. Si je redéfinis le livre, par exemple, un livre, c'est un moyen de locomotion dans l'imaginaire, au moins pour les littératures de l'imaginaire, pour les romans, vous voyez que c'est exact aussi comme définition et que ça nous ouvre une autre, une autre voie, un autre chemin. Et donc, c'est pour cela qu'il faut, par rapport à la définition de fictionnaute que je vous donnais il y a un instant, l'introduction, il faut redéfinir euh, la lecture. Et comme redéfinition, je propose la suivante. Lire fait voir quelque chose qui fait voir autre chose. Quand nous lisons, nous voyons des lettres qui forment des mots, qui forment des phrases, qui forment un texte, et ça nous fait voir autre chose. Si, par exemple, nous lisons euh, le camion de pompiers euh, sort à toute allure de la caserne. Bon, bah, nous avons vu, pas que nous nous voyons là, bien sûr, euh, sur écran, pas que nous voyons euh, l'environnement autour de nous, mais nous avons une image mentale, ou plutôt une sorte de conception mentale visuelle d'un camion de pompiers qui sort rapidement d'une caserne. Aucun, aucun de vous, je pense, n'a vu, c'est grave, il faut aller consulter dès demain matin, personne n'a vu un, un rhinocéros se courir au bord d'un fleuve. Hein. On a toujours vu quand même plus ou moins un camion de pompiers sortir d'une caserne. Donc, c'est voir quelque chose qui fait voir autre chose. Et je, mon postulat, c'est qu'entre ce quelque chose que nous lisons et cette autre chose que nous voyons mentalement, il y a une certaine distance. Et je fais l'hypothèse que cette distance pourrait être considérée comme une distance virtuelle qui serait mentalement celle parcourue par la lectrice ou le lecteur de fiction littéraire, de romans, lorsqu'ils ont la sensation de se retrouver immergés dans le monde de ce qu'ils sont en train de lire. Il y a une expression qui, euh, qui conforte euh, ce raisonnement, qui conduit tout à une expression de... familière qu'on a tous employés, qui est celle d'entrer dans un livre. Et on s'en rend plus compte par, euh, entre guillemets, la négative, c'est-à-dire quand ça pointe, quand ça bloque un petit peu, quand on dit, quand quelqu'un dit, « j'ai du mal à entrer dans ce livre ». Ça fait bien sens, ça veut bien dire quelque chose. Comme ces deux expériences, vous avez promis une expression et deux expériences que nous avons euh, tous faites. La première expérience, c'est que nous avons donc aussi tout, euh, tout et tous vécu, c'est quand nous voyons euh, une adaptation d'un roman euh, que nous avions particulièrement aimé, dans lequel nous avions particulièrement l'impression d'être entrés dans, dans l'histoire. Quand nous envoyons une adaptation en film, que ce soit au cinéma ou à la télévision, euh, peu importe, en général, notre premier sentiment, c'est de ne pas reconnaître. On dit, ah, je ne voyais pas comme ça, je ne voyais pas peut-être un comme ça, ou vous n'imaginez pas euh, le décor comme ça, voilà, on, on voit autrement. Et ça va au-delà du simple fait que les euh, scénaristes ou les réalisateurs adaptent et font euh, des fois des, des changements. C'est un bon exercice aussi euh, pour passer... Euh, du monde de la réalité au monde de, de la fiction, c'est-à-dire pour euh, euh, entraîner en quelque sorte son fiction euh, de voir des adaptations de, de livres qu'on a lus et, et vice-versa pour justement jouer sur les, les différences. Mais au-delà de ces différences, spontanément, quand on voit l'adaptation d'un livre qu'on a beaucoup aimé, on a, on a le sentiment, l'impression qu'on ne l'avait pas vu comme cela. De même, deuxième expérience que nous avons tous fait, quand nous voyons un film sous-titré, euh, dans une langue, euh, si vous dites, dans sa langue, donc, un film qui est originellement dans une langue qu'on ne comprend pas. Si nous rentrons vraiment dans l'histoire du film, nous sommes vraiment embarqués, euh, par l'histoire, nous avons, après, l'impression d'avoir entendu le film dans notre langue maternelle, alors que tout le long, en fin de compte, on n'a fait que lire. C'est là où on voit entre, à ce point on lit, on oublie, en fin de compte, très vite ce que nous sommes en train de lire. Et ce que nous allons lire, voir quelque chose, voir autre chose. Et ben, on parcourt mentalement cette distance, et il y a, c'est là qu'il y a la possibilité de basculer, de passer un petit peu de l'autre côté. Les Deux témoignages que je vous avais promis. Deux témoignages euh, vont dans ce sens, confirment euh, cette expérience. Le premier, euh, qui est pertinent, je l'ai trouvé chez Proust, tout simplement du côté de chez Swann. Quand il était à ce qu'on il s'appelle Ilier-Combray, maintenant justement aussi jeu intéressant entre la réalité et la fiction, parce que la, la ville s'appelait Ilier, Ilier, et c'était Combray dans la, la recherche du temps perdu de cause, de et maintenant, des aussi culturelles et touristique, la ville réelle s'appelle Ilier-Combray. Et donc, euh, voilà ce qu'il euh, dit. Il, je rappelle, qu'il, est pour ceux qui n'ont pas lu peut-être du côté chez soi, ou qui l'ont lu il y a longtemps, euh, il allait en vacances, goûter euh, dans, dans la maison de, de, de sa tante, entre euh, Léonie, et l'après-midi, bon, ben, il se mettait sur, sur un banc, sur un arbre, et il, euh, il disait, et il se plongeait justement tout à fait dans dans sa lecture, au point euh, qu'il a fait deux, deux remarques et au point qu'un qu jour ça devait être vers les trois heures, pas si vous voyez la maison de, euh, de Tanteloni qui se visite, qu'on a visité toujours euh, à Ilié, qui est un petit peu plus loin que Chartres, euh, vous avez la, la maison, le jardin, devant, vous avez un mur qui entoure la maison, puis de l'autre côté du mur, vous avez une place, vous avez l'église qui, euh, qui est très très proche. Et il y a les coups de quatre heures, toutes hein, les heures où de je sonne et Poche, et il n'a pas entendu, il y a une heure, il n'a pas entendu justement parce qu'il était euh, plongé dans sa lecture. j'oublie ce petit passage euh, qui explique bien. Quelquefois, même cette heure prématurée, sonnait deux coups de plus que la dernière. Il y en avait donc une que je n'avais pas entendue. Quelque chose qui avait eu lieu n'avait pas eu lieu pour moi. L'intérêt de la lecture magique, que mon profond sommeil avait donné le change à mes oreilles hallucinées et effacé la cloche d'or sur la surface azurée du silence. Beaux après-midi du dimanche, le marronnier, bref, un marronnier, le marronnier du jardin de combat Bon, euh, si vous n'avez jamais lu Proust, n'ayez pas peur. Là, ce n'est pas particulièrement du très bon Proust, parce que la, euh, la cloche d'or sur, sur la surface azurée du silence, bon, c'est un petit peu... Quand t as, t as un petit peu Bouche, mais bon euh, euh, c'est pas du bon proust mais on se rend bien compte dans cet extrait qu'il y a deux euh, deux sensations qui, euh, qui, qui qui se confortent l'une l'autre et qui se présentent aux jeunes lecteurs et puis à nous premièrement la sensation bah, que quand on lit et qu'on est plongé dans sa lecture le temps passe plus vite et puis la sensation bah, de s'être absenté il a entendu sonner euh, des coups de trois heures, il a entendu cinq heures, et puis il y a une heure euh, qui pourtant a bien eu lieu, il y a trois heures qui sont écoulées, donc ça a été assez long, mais c'est passé ces trois heures très vite, et puis il était quelque part pas là, puisqu'il n'a pas entendu les cloches. Et ça s'est conforté par le deuxième témoignage, il y a un témoignage sous la coupe de Pascal Quignard, dans les ouvres qui se souvient euh, que quand il était tout jeune enfant, il y avait une jeune Allemande euh, qui s'occupait de lui, et qui était l'écrit, ce disait. Et voilà ce qu'il ce qu écrit, Père qu'il donc dans les ombres Une jeune Allemande s'occupa s'occupe de moi jusqu'à l'âge de deux ans. Le fait qu'elle lu à mes côtés m'ôtait à la joie de me trouver près d'elle. Parce qu'il me semblait alors qu'elle ne se trouvait pas à mes côtés. Elle n'était pas là, elle était déjà partie. Elle était ailleurs, dix ans, et séjournait dans un autre royaume. C'est-à-dire que le petit Pascal, à deux ans, alors bien sûr, faut tenir compte du fait que c'est écrit par l'auteur Pascal Pignard adulte mais en tout cas quand même ça fait sens mais c'est aujourd'hui Pascal Pignard qui recherche les souvenirs de l'enfance et qui recherche ses liens à la lecture à l'écriture n'empêche il l'exprime sous la forme de ce souvenir même si c'est un souvenir reconstruit de ce souvenir donc bah, que jeune enfant et ne sachant encore à deux ans ni lire, ni écrire, je crois, même hein, si c'est Pascal Pignard, eh bien, à côté d'une adulte qui disait, il se rendait bien compte que physiquement, elle était là, mais que quelque part, bah, elle était partie, elle était ailleurs. C'est d'ailleurs, selon ce qu'il fait cette tout au royaume, que Pascal Pignard recherche ensuite dans, dans sa vie d'auteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi euh, ça a commencé, ça a commencé bien avant, ça a commencé à, à ma naissance, et tout le monde mais ça a commencé, disons, pour qui nous dans les années 90. Dans les années 90, par, par hasard, comme ça, pour un hasard, tout en plus que le hasard existe, j'ai découvert chez un, un bouquiniste chez qui je documentais, comme ça, à l'époque j'étais à Paris, j'étais à Bordeaux, j'ai découvert en deux livres de poche la montagne magique. La montagne magique, un roman de 1984 de Thomas Mann, tout nobel de... De littérature en 1929, donc un grand auteur connu. J'en avais entendu parler, bien sûr, que c'est de réputation, mais j'avais jamais lu de, de Thomas Mann. Et puis là, comme ça, bon, bah, j'ai eu envie d'acheter ces deux, deux livres de poste d'occasion et je me suis lancé à, à lire la montagne magique de Thomas Mann. Ça, ça m'a bien plu. Bon, je n'en ai pas enthousiasmé sur, sur l'instant, mais ça a été une expérience de lecture agréable. Et je ne sais pas pourquoi, euh, l'année d'après, ben, je les relis. Alors, souvent, c'est vrai, les livres qui m'ont marqué, je les relis. Mais je les relis une fois, deux fois, et à quatre, cinq, six, dix ans, euh, d'intervalle. La de Camus, trois, quatre fois, pareil pour la, euh, comment ça s'appelle, pour, pour, pour Céline, et, et tout, voilà. Et les auteurs comme ça j'ai lu trois, quatre fois. Mais, avec une distance à chaque fois de, de plusieurs années. La montagne magique, je l'ai relu l'année suivante, donc, et puis je l'ai relu en fin de compte euh, à peu près 14 fois. Voilà. 14 ans de suite à peu près, j'ai relu la montagne magique, je, petit à petit, j'ai basculé quand même, j'avais besoin euh, de retrouver régulièrement cet univers. Alors pour vous expliquer en deux mots, pour ceux qui n'auraient pas lu euh, le, le thème, euh, c'est euh, ça se passe en 1907, hein, c'est un, un jeune homme de bonne famille, euh, euh, de grand bon industriel euh, d'embourg donc un jeune Allemand, euh, qui finit, il vient de terminer juste ses études d'ingénieur en construction navale. Euh, il a une nature un petit peu fragile, il est un petit peu animé. Et donc le médecin de famille et son entourage, il a perdu... Euh, je vais le faire vite, Sinon, on va se, ça va prendre beaucoup de hein. temps. Bon, il a perdu ses parents quand il était jeune, ça, il était par un nom. Bon. Bon, pas assez les détails. En fin de compte, il décide de l'envoyer, euh, pour, euh, une semaine à, à, Davos, en Suisse, donc, à 1500 mètres d'altitude, dans un sanatorium où son cousin, son jeune cousin, euh, qui lui, euh, est un peu, tout, tout le contraire, c'est un petit euh, c'est un jeune militaire, un jeune lieutenant, euh, qui veut faire l'armée, qui veut faire ensemble, enfin, donc qui a la tuberculose, malheureusement, et qui est donc dans ce sanatorium. Il est prévu, donc, bah, que ce jeune, notre jeune ami, notre jeune héros donc, euh, de la montagne magique, ça s'appelle Hans Cascor, comme je ne sais pas si son nom, il est prévu que Hans, pour une semaine, a passé une semaine à la montagne, près de, de son cousin, pour revenir après et puis euh, commencer donc sa carrière professionnelle. Et puis, Hans, va bah, pris par l'ambiance, la sociabilité particulière, euh, du sanatorium, euh, pris par l'ambiance aussi de montagne, d'altitude, et tout ça, en fin de compte, par un concours de, de, circonstances, je ne sais pas tous les détails, en fin de compte, il, a, il vient pour cette jours et il reste sept ans. C'est, euh, donc, on en l'été 1907 et c'est la guerre, en fin de compte, le déclenchement de la guerre 14-18, 1914, euh, qui le fera, qui arrivera juste à le faire, à faire partie. Donc, c'est une histoire, tout en en effet, très avec ce qu'on appelle la montagne euh, magique. Et petit à petit, bon, bah, j'ai un rapport particulier qui s'est construit à, avec cette histoire. Il y a de très longs euh, dialogues, euh, un petit peu philosophiques, par exemple, entre euh, deux personnages que Tanz et son cousin, euh, Joaquin, euh, suivent dans, dans leur promenade. Et qui, c'est vrai, bon, peuvent être, euh, peuvent être lassants, euh, pour, pour des lecteurs. Euh, ce qu'on appelle un petit peu, si vous voulez, le, un roman initiatique, un roman d'apprentissage, c'est-à-dire suit euh, l'évolution euh, psychologique du jeune Hans Castor pendant, pendant ces sept années. Mais je me suis rendu compte au bout d'un certain temps qu alors qu'à première lecture, mes premières lectures, bah, j'avais lu en lecteur sage, euh, j'avais lu vraiment l'intégralité du, du roman, si vous voulez, pour parler familièrement, <coughs> euh, j'avais lu bah, tout, ce qui a, tout ce qui a écrit, et tout ce qui était écrit, euh, bah, après, je, en enfin, je sais pas comment je faisais physiquement, mais je devais, mes yeux devaient survoler, courir sur la page, mais je me retrouvais comme si j'étais dans le petit groupe qui se promenait à Davos, je me comme si j'étais, je les accompagnais dehors, comme de me promener, et comme si dans les, dans les, dans les, les mondes ouverts, dans les jeux vidéo, eh ben, je pouvais laisser l'action filer un petit peu, et puis, euh, bah, regarder autour de moi, profiter, comme si je me promenais vraiment avec des gens, comme une discussion, qui m'ennuie un petit peu, qui me lasse un petit peu, ben, je ne couperai pas trop ce qu'ils dit, je laisserai parler, et puis je me promènerai juste euh, tranquillement à leur côté. Et je me suis rendu compte ben, de petites choses comme, euh, comme cela. Et jusqu'à ma 14e lecture, en 2014, où là, j'ai fait un premier accident. Le premier accident, c'est que quand j'ai terminé, euh, mon mari à la fin, donc suis en deux livres de poche, euh, quand je suis arrivé à la fin du deuxième livre de poche, je l'ai fermé. C'est donc la quatorzième lecture de la montagne magique de Thomas Mann. J'ai posé le livre et là, j'ai eu l'impression très nette, très, très forte, pendant une, deux secondes, moins de 30. Parce que si, j'ai fait l'expérience, si je compte trois secondes, un, deux, trois, ça n'a pas duré ce temps-là. Mais ça a duré suffisamment pour euh, que je prenne conscience, et je prenne conscience qu'il passait quelque chose de vraiment pas normal. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que si je me levais, que si j'allais sur la porte, euh, la porte palière de mon, de mon appartement, et que je l'ouvre, au lieu de me retrouver dans le couloir de l'immeuble que j'habite à Paris en 2022, ben, je me, en je en 2014. Ben, je me serais retrouvé dans le couloir du sanatorium qui s'appelle le Gartoff, en, 1904, en 1907 1914 à, à Davos. Et c'est une expérience, je vous jure, euh, qui est très, euh, très particulière et très déstabilisante. À aussitôt, en même temps que j'ai pris conscience de ce fait, j'ai pris conscience justement de son étrangeté étrange étrange et de son impossibilité. Euh, S'il avait vraiment fait, je savais, j'ai fait aussitôt, que si vraiment, entre guillemets, je jouais le jeu, je me levais et j'allais la porte de mon appartement, bah, je me serais retrouvé comme un idiot, dans le pouvoir de mon immeuble, et pas à Davos. Peut-être qu'il aurait fallu que je croie plus, ou que je, je bascule plus vraiment de l'autre côté, dans une sorte de schizophrénie, et dans ce cas, bon, bah, j'aurais été interné. Peut-être que j'aurais été heureux en Asie, si on m'avait laissé croire, bon, bah, j'étais, non pas dans une agence psychiatrique, en, au XXème siècle à Paris, mais que j'étais, à saint ou autre, mais que j'étais dans un sanatorium, en 2007, à Davos. Donc, il y a eu ce premier article, là, M. Bamba Lorenzo, mon garçon, tu vas te calmer, tu ne lis plus la montagne magique, tu ne le relis plus, euh, fini. Mais, en 2016, s'est passé, c'est que les éditions Faya ont sorti une nouvelle traduction. Jusqu'à maintenant, à ce que je ne vous ai pas dit, il y avait une seule traduction en français euh, de la montagne magique de Thomas Mann, qui est la traduction historique et de référence qui est de 1931, qui est dessinée Maurice Betz. Maurice Betts, à l'époque... Il avait traduit aussi Goethe, il a traduit Nietzsche, c'est-à-dire, ce n'était pas le seul traducteur, bien sûr, euh, de l'allemand au français euh, sur la place parisienne, mais enfin, la plupart des éditeurs et la, plus, la plupart des grands allemands, c'était lui euh, qui les traduisait. Mais donc, euh, à date de l'année 1931, donc Sayat a sorti une nouvelle traduction par Pierre de Libera en 2016. Et donc, bon, là, je n'ai pas pu résister, et j'ai acheté la deuxième traduction, et je me suis lancé dans cette deuxième traduction. Là, il y a eu un accident, deuxième accident, plus euh, auquel je pouvais m'attendre, disons, une première attente, parce que donc, travaillant depuis des années euh, sur tout ce qui est lecture immersive, et puis commençant déjà, euh, mais si je n'avais pas conceptualisé, mais si je n'ai pas nommé, si je n'ai pas trouvé le mot fictionnel qui, qui est parlant, et je sais que nommer, les choses, en quand on vous c'était d'un exemple canon de pompier qui sortait ça, ça fait voir, ça donne vie de, de, de nommer, une, une forme, une sorte d'existence. Donc, j'étais pas encore arrivé vraiment à formaliser ce concept opérationnel de fictionnote, mais enfin, c'était en train de de mûrir, si vous voulez, en tout cas, ça me travaillait. Et donc, j'ai recul maintenant à ce que vous avez, Maxudin, qui est tout simplement bah, que je me suis rendu compte des différences entre, entre, deux traductions, comme je disais tout à l'heure, entre, entre un roman et son adaptation en séance et scénario, il y a des différences, où on peut jouer, euh, sur ces différences, comme des sortes, bah, de, passages, de, passage, de portails, pour passer, en quelque sorte, du monde réel, dans lequel on lit, euh, comme, comme, comme, jeune pousse, jeune Marcel, sous le marronnier, euh, de la maison de Tantillonier, à, au monde, euh, qui le monde fictionnel, au monde du livre. Et donc, là, avec le, comparant, les deux, les deux traductions, celle de 31 et celle de, de 2016, il euh, y a des passages un petit peu, qui se sont ouverts. Alors, j'ai continué, bien sûr, de mon côté, à travailler sur toutes ces, ces notions, ces, ces passages au niveau de monte et d'un registre, à un autre, euh, qu'on appelle des, des métalex Les métallexes narratives, euh, quand ça se passe à l'intérieur d'une histoire, à l'intérieur d'une histoire, un personnage bascule dans un autre monde, est tout simplement Alice au okay, des merveilles choses comme ça, dans la, la littérature de l'imaginaire ou de la science-fiction c'est très courant, il y a les métalèbes euh, d'auteurs, Genève qui a écrit sur les métalètes va jusqu'à la métalèbes d'auteurs, parce que l'auteur se met comme personnage dans ce roman où des personnages du roman peuvent entrer en contact avec l'auteur, mais il ne va pas jusqu'à la métalèbes du lecteur, qui est celle euh, à laquelle je tends moi, c'est-à-dire vraiment la lecture et le qui passe dans le monde fictionnel. Donc j'ai travaillé à tout cela d'une manière théorique à partir de mes deux accidents de, de lecture de la montagne magique. Et le 1er mai 2020, pendant le, le grand confinement du, du printemps euh, 2020, euh, j'ai été invité à participer à un séminaire, c'est un séminaire en ligne, euh, en visioconférence, puisque c'était le, le confinement. Euh, qui avait, il avait duré, je plus de mémoire, 12 ou 14 heures. C'était un séminaire marathon, euh, comme ça, justement, pour faire euh, une manière de rompre un petit peu le, le confinement. Ça s'appelait Rencontres scénographie et Technologie. C'était le, le plus 3 de, de ces rencontres, et ils sont organisés par un, un psychanalyste, un psychanalyste lacanien du nom de Franck Ancel. Et euh, j'avais proposé, donc, à Franck, de lui intervenir sur ce thème scénographie et Technologie, c'est-à-dire qu'il un petit peu en marge. De, de mon champ d'expertise traditionnelle, il était question euh, d'intelligence euh, artificielle et donc j'ai prévu d'intervenir, je, je suis intervenu sur euh, le rapport intelligence artificielle et intelligence fictionnelle on voit déjà et ça rejoint mon travail sur les, les personnages en parlant notamment de l'année dernière à Marianne bad ou de de la quoi s'appelle l'invention de de Moret de Blake voilà c'est-à-dire comment des, des personnages de fiction peuvent acquérir euh, une certaine forme d'intelligence et puis entrer fait en, en contact avec les lecteurs vous voyez aussi la, la question je disais euh, de Métaleps. et dans mon dans mon intervention donc à, à ce séminaire de François celle euh, j'ai présenté la première petite expérience de pensée à partir de ce qui m'était arrivé à la lecture de la montagne magique. À savoir, euh, j'ai pris une scène, juste une petite scène euh, simple de, de la traduction de 1931, c'est celle où euh, notre jeune héros, donc Franz Castor, arrive au sanatorium de d'Uberkloch à, à Davos. Il arrive un soir, son cousin va le chercher donc, à, à la gare, euh, donc en 1907, là, donc en Calais, ça c'est pas le 15e Ils arrivent, donc, il y a la voiture qui arrive devant le centurium, c'est un petit peu comme un hôtel de luxe, si vous voulez. Ils passent la porte, euh, la porte à son tour. ils rentrent, ils sont accueillis par le concierge, euh, ils disent quelques mots et puis ils se dirigent vers l'ascenseur la, euh, pour monter à, à la chambre accompagné euh, son cousin Sachant après la renaissance, donc il passe après la suite, juste l'arrivée. Donc, j'ai lu cette petite scène, quelques lignes, juste, de la traduction euh, de Maurice Hibès de 1931 avec l'arrivée de Hans. Et puis, ensuite, j'ai lu la même scène, exactement, dans la traduction de 2016 de Claire de Rivera, avec, donc, les petites différences qui étaient visibles entre les, entre les deux traductions. Et puis, j'ai lu une troisième scène qui, de nouveau, était la même, mais où là, je me suis mis en, je me suis mis en scène, dans le roman, je me suis projeté dans le sanatorium en 1907. C'est-à-dire, il y a Lorenzo sur Je ne sais pas qui je dis, ben moi, je suis arrivé la veille de Orange, j'ai passé une première nuit sur place, j'ai lu le livre, je sais déjà ce qui va se passer, je vais arriver la veille, je sais l'heure à peu près à laquelle il va arriver, donc je vais descendre, il y a un petit salon euh, à côté de, qui donne sur le, le, le hall d'entrée, je vais mettre dans ce petit salon. J'ai attendu, j'ai attendu donc, bruits, le, le bruit de la voiture, puis ensuite la voiture arrivait, j'ai un petit peu, et je suis sorti, je me suis arrangé pour sortir, moi, du salon au moment où Hans-Kastorp et son, son cousin étaient retenus par le concierge. Et là, je suis parti euh, pour monter l'escalier, sachant qu'ils allaient prendre l'ascenseur, ne voulant enfin, pas me retrouver euh, dans l'ascenseur avec eux. D'autant que, alors là on rentre déjà dans une perspective un petit peu euh, borgésienne, euh, que dans le roman, Thomas Mann ne parle pas d'une troisième personne, d'un Lorenzo Socavo dans l'ascenseur. Ils sont que tous les deux dans, dans l'ascenseur. Avec le parce qu'à l'époque, l'ascenseur, ascenseurs, quelqu'un pour les, euh, les manipuler, pour conduire l'ascenseur. Voilà, donc l'expérience a été on aussi on il ici sur cette petite scène. Et puis, euh, je me suis dit, après la réflexion, bah, ça pourrait être la, une piste pour développer, qui pourrait être un procédé, une sorte de procédé narratif, pour conscientiser, prendre davantage conscience de mon propre fictionnose, et puis voir comment éventuellement, euh, je pourrais, dans les rêves du film, où on a conscience, à qu'on est en train de rêver, et puis qu'on peut arriver plus ou moins à diriger son rêve, et bien bah, pouvoir plus ou moins euh, diriger euh, non pas mon personnage, mais mon fictional, c'est la projection de moi-même dans, euh, dans ce monde du, du sanatorium. Alors, il y a des expériences de ce type qui ont été faites à l'intérieur de romans. Il y a Jasper Ford, par exemple, euh, un auteur britannique, qui a écrit l'Assertion la Hair, où il y a un détective, euh, un détective, c'est un détective littéraire de mémoire dans l'histoire, qui poursuit un criminel, tout ça, euh, dans le monde du, du livre de Charles Prompty. Il y, a, il y a un méchant, si vous voulez, qui, qui enlève les personnages des livres, et les personnages, alors là c'est pareil, c'est pour les gens, il disparaît des livres. Il hein, des lecteurs, bien sûr, euh, qui finissent par prendre compte, qu'il y a des personnages qui disparaissent. Par exemple, bon, il n'a pas osé en dire Jean Valjean, mais par exemple quelqu'un euh, enlève Jean Valjean de, euh, de Misérable, les lecteurs sont en rond mais ça, c'est à l'époque d'une fiction, si vous voyez, c'est pas vraiment le lecteur qui rentre à l'intérieur. Là, j donc, je me suis donc lancé dans une, une écriture, écriture, n'est pas une vraie écriture, c'est une écriture, vraiment, d'autres choses, mais qui raconte, qui, qui est à l'intérieur de l'histoire de la montagne magique de Thomas Mann, et avec un personnage supplémentaire, qui est moi, le Radeau Je vous dis, j'arrive la veille, et puis j'ai prévu de partir le lendemain, dans ce casque. c'est une expérience que je mène, sur une, une plateforme euh, dont euh, François vous parlera aussi, euh, qui s'appelle Panodisset, on vous donnera les, les liens tout à l'heure. C'est à raison d'un texte par semaine euh, que je publie, en alternant une semaine un texte fictionnel euh, Ça s'appelle « Retour, euh, Retour à Davos. c'est le titre de l'œuvre de, de, de, de en, en construction, si vous voulez en euh, quelque sorte le type de l'expérience c'est Retour à Davos donc tous les vendredis il y a un chapitre fictionnel qui plus ou moins, parce que c'est pas, pas possible, on peut structurer la montagne magique de Thomas Mann, c'est pas possible de suivre euh, exactement le même le même déroulement et par exemple euh, quand il, Thomas Mann euh, en tant qu'auteur plonge dans le passé, dans l'enfance euh, dans le castor ou dans ce qui se passe dans, dans la tête de dans le castor on, je ne peux pas, moi, y aller. Moi, je suis c'est vraiment comme si j'étais, je vis un peu une double vie, si vous voulez, à la fois en 2022 à Paris et en 1907 à, de l'Institut euh à Davos. Donc, je suis à la Nathorium à Davos, je ne peux pas être dans, dans un sens bah, suis dans, passé dans le temps comme ça. Donc, je ne peux pas suivre le développement du livre. Donc, j'adopte un autre développement et puis, il y a un petit test. où je fais les, euh, une table des concordances à quelque sorte pour monter en fait dans Retour à Davos, telle, telle partie, tel chapitre, à quoi ça correspond, euh, quel est le parallèle avec « La montagne magique » de Thomas Mann. Et donc, j'alterne un vendredi un chapitre fictionnel où euh, ben, je raconte ce qui se passe pour moi à Davos. Et puis, un autre, le vendredi suivant, un chapitre qui s'appelle « Les coulisses de Davos », qui est un petit peu un chapitre euh, d'Extège, euh, « Making of », si vous voulez, où euh, je me dis que je fais là actuellement, avec vous bah sur faire retour d'expérience une sorte de journal d'expérience si vous voulez où je dis les difficultés que je rencontre les, les surprises que j'ai ce que j'avais pas prévu euh, et, et ce qui m'arrive dans les, les premiers effets je conclurai là-dessus je vais pas regarder l'heure à laquelle j'ai commencé donc euh, pas être euh, être trop long puisque me posait vos, vos questions, François puisse aussi intervenir dans les premiers effets que j'ai constaté dans dans cette expérience et il y a des il y a des, types effets, des effets qui étaient attendus euh, et des effets inattendus que j'avais pas pensé les effets attendus bah c'est tout ce que j'ai appelé déjà tout à l'heure les problèmes Euh c'est-à-dire je dois tenir compte euh, que Thomas Mann dans son livre ne parle pas de Lorenzo de n'y c'est pas besoin de vérifier j'ai lu 14 fois et puis bien sûr là je retravaille avec les deux traductions du livre pour avancer dans euh, dans mon espère, donc c'est sûr qu'il parle pas euh, de moi. Alors, je ne peux pas, par exemple, ma chambre, pour ne peut pas être à côté de celle euh, d'Angst. Parce que dans son roman, Thomas Mann euh, dit et parle des, euh, des pensionnaires qui occupent des chambres à côté de celle de, de part et d'autre de celle de, Moi Je ne peux, peux pas, dans la salle à, à manger, être à la table d'Angst Castor. Je suis forcément à une autre table. Et donc, euh, je suis avec d'autres personnes et d'autres personnes qui ne sont pas dans le roman. En fin de compte, de Thomas Mann, et c'est là on pas avoir des effets un peu inattendus, déjà, c'est que, euh, il y a beaucoup d'autres personnages, en fin de compte, et j'en arrive même des fois à me demander si certains de ces personnages ne sont pas des, euh, lecteurs ou des lectrices comme moi qui voyageraient comme ça, euh, dans cette histoire. Dans les autres effets attendus, donc, premier effet attendu, les problèmes du bourgésien, bord, euh, et puis la pression, je me suis rendu compte très vite, dès le jour de mon arrivée sur le pied, enfin, le soir de mon arrivée sur le pied de la gare, je savais, par exemple, je suis rendu compte quand j'ai vu le, la personne qui est venue me, me chercher, moi j'ai pas plus un sur pas la personne qui est venue me chercher du, du sanatorium et qui est venue prendre ma, ma malle, j'avais des malle à l'époque, en fait, il parlait avec coulet, je me suis rendu compte que ce monsieur boitait. Et ben, je le savais, je me suis rendu compte plutôt que je savais euh, qu'il boitait. Vous voyez, j'ai une sorte de préscience que je n'ai pas dans la réalité de pratique, dans la réalité en 2022, euh, avoir des intuitions, comme on a tous plus ou moins, des, des fois, mais j'ai pas cette présence là, j'ai cette présence, une présence presque totale de ce qui va arriver et même de, de ce qui va arriver à, à Ron Spertoire pendant, pendant son séjour. Donc, ça c'est particulier, la vie comme expérience, mais c'est deux, deux effets auxquels je pouvais et auxquels je m'attendais. Ce qui était plus inattendu, par contre, ben, c'est que euh, les personnages, alors je n'aurais vraiment pas tout cela, surtout étant est un lecteur à, Sidus, donc un hein, de, de ce roman, est ces romans important pour moi, s'avère que sur place, si je puis dire, entre guillemets, les personnages sont plutôt antipathiques. Euh, un plastore n'est vraiment supportable, hein, le, le petit monsieur qui, euh, qui se la joue, euh, euh, qui, qui se prend au sérieux, qui est un, un, un peu délicat, tout ça, et les autres personnages, toutes les personnages sont antipathiques. J'ai plutôt envie de lire connaissance avec de, euh, de nouveaux personnages, et des personnages euh, que, que Thomas Mann euh, présentait comme plutôt antipathiques. Et le deuxième effet auquel j'attendais pas, qui va dans ce sens d'antipathie, c'est que je suis beaucoup moins dupe des procédés euh, d'auteur euh, qu'en Thomas Mann. Alors, il faut savoir aussi, bien sûr, qu'en préparation à la fin de l'année euh, euh, 2021, en préparation... Euh, de cette expérience retour à Davos, j'ai sur la même plateforme euh, euh publié cet ce texte euh, qui s'appelle Opération Montagne Magique où je préparais euh, cette expérience que vous vous rendez bien compte pour son fratane là-dedans surtout après pour tenir euh, la distance sur l'intégralité de, de l'aventure du roman de la Montagne Magique de Thomas Mann et puis euh, à, à cette alternance de deux chapitres, fiction et, et d'extège. Euh, si on se pas quand même à mettre ça sans, sans préparation. Et donc, il y a tout un travail préparatoire, préparatoire j'ai fait beaucoup de recherches sur la réception du roman « La métaille magique » à, à l'époque de, de sa parution, et, no, et notamment sur ce qu'on disait après Thomas Mann c'est quand même un, un des livres, genre le livre qui a valu le prix Nobel de, de littérature, et on découvre euh, très vite, très rapidement, que euh, Thomas Mann s'est inspiré, et aussi on voit le rapport réalité-fiction, il s'est inspiré beaucoup de la réalité. Au début des années 1900-1921, il avait accompagné sa femme euh, Katia Mann à Davos dans un sanatorium qui s'appelle le Chasse-Alpes, qui existe toujours aujourd'hui, qui est un hôtel de luxe maintenant, et qui a inspiré euh, le, le sanatorium de du roman La montagne magique. Et les personnages de La montagne magique sont beaucoup euh, des caricatures, si vous voulez, de personnages et de situations euh, qu'a plus ou moins romancé Thomas Mann de son expérience réelle de son euh, passage a accompagné sa femme sur place. Donc, fort de tout ça, si je puis dire, ou affaibli par tout ça, peut-être, les euh, procédés d'auteur, d'écriture de Thomas Mann m'apparaissent davantage et je cherche à, à en dégager. Et je compterai sur un, une dernière euh, impression qui, il y a quelques semaines, euh, j'ai vécu ça comme quelque chose d'assez dur, d'assez terrible, euh, je sais, j'étais venu à un des derniers chapitres Backstage à, à, me rappeler, euh, en, c'est donc, je suis informé, mais je me rappelle, moi, je suis aussi en 2022, beaucoup me rappelle les choses qui ont lieu après, en fait, 1907, après 1914, bien sûr, euh, m'a rappelle un, feuilleton britannique, de voir, peut-être, d'entre vous, qui s'appelait Le prisonnier. J'avais vraiment l'impression de me retrouver prisonnier, et j'ai réalisé, je me suis rappelé, une phrase que j'avais lue euh, pendant le grand confinement, toutes personnes ont relu la peste par exemple de, euh, de Camus, j'avais déjà lu plusieurs fois, et j'avais jamais lu euh, l'houssard sur le toit, Jean-Jean vu, qui raconte une épidémie de choléra dans le sud-est euh, sud de, de la France, et dans l'houssard sur le toit, Jean Géonot a cette phrase, donc, toi, il y a le choléra dans l'industrie de la France, où ça risque de sur, sur, sur un toit. Euh, et puis, euh, bon, il se retrouve dans un environnement où euh, le réel est tellement, tellement fort, tellement puissant, euh, qu'il a l'impression de basculer, justement, euh, dans l'irréel, euh, qu'il a l'impression de basculer euh, dans la fiction. Donc, c'est une expérience euh, que j'ai relevée. Il y a plusieurs citations. Il y en a dans le, le Carrière, ça le Carrière il, y a, il, y a, il y a quelques années, la Miamécham, il y a dans La, euh, la Vérité à de le, la Lueur de l'Aube, un roman costume d'Hemingway, euh, où il raconte ce sentiment aussi euh, en, en Afrique. C'est-à-dire que des fois, la réalité est tellement puissante, le réel, du réel, tellement puissant euh, qu'on a l'impression d'un euh, surréel, de, de passer de l'autre côté, mais en restant dans la puissance du réel. Et donc, notre jeune Hussard, il avait un petit peu cette impression, et qu'est-ce qu'écrit Jean Genot Il écrit « Quand les limites s'effacent entre le réel et l'irréel, on peut dire entre le réel et la fiction, quand les limites s'effacent entre le réel et l'irréel, et qu'on peut passer librement de l'un, dans l'autre, le premier sentiment qu'on éprouve contrairement à ce qu'on croit c'est le sentiment que la prison s'est rétrécie et c'est euh, c'est terrible quelque part à dire mais c'est un constat qu'il y a quelques semaines euh, j'ai fait en fin de compte j'ai réalisé bah, j'étais en train en partie d'effacer les limites entre le réel euh, Paris 2022 et puis la fiction euh, Davos euh, 1907 et au lieu de sentir un sentiment d'expansion, de liberté, ben non, j'avais le sentiment, comme dit Jean Genot, que la prison était en train de se rétrécir. Et j'ai le Lorenzo, mon garçon, en fin de temps, bon, as choisi ce roman en fonction de toute cette histoire que ça avec lui, et puis bon, ça s'est fait comme ça, hasard, pas hasard, hasard, ou destin. Mais en fin de compte, je me suis projeté dans un mouroir, dans un informatorium, pour y rentrer, pour y demeurer, il faut soit accepter D'avoir la tuberculose, soit accepter de l'attraper. Voilà. Donc, c'est pas euh, très réjouissant, mais depuis, il y a deux semaines qui sont passées, il y a d'autres textes, il y a d'autres textes, j'ai publié donc vendredi, dans, dans quelques jours, et là, euh, je suis en train de retrouver par les paysages, justement, euh, par la montagne, par l'altitude, euh, par les, les personnages euh, que moi j'ai fait venir, en fin de compte, à, à ma table, à la salle. À, à manger du sartorium. Euh, je suis en train, je pense, de... Enfin, ça se lève, le sentiment d'oppression que je ressentais est en train euh, de je se stomper. Je vous remercie pour votre écoute, ça ne pas avoir été trop long. Merci Lorenzo. Non, tu n'as pas été trop long. 40 minutes d'intervention. Ça va. Bon. Alors... Euh... Mais, mais, mais, euh... Je vous mets les liens dans le chat de texte. Oui, bah, de toute façon, vous avez deux petits livres sur une table. En bas, c'est les profils sur PanoDissé de Lorenzo et moi. Donc ça, vous pourrez les voir pour Panodyssey. Et puis si tu as d'autres liens, bah, tu les mets dans le chat, euh, Lorenzo. Mmh. Euh, pour procéder aux questions, vous n'avez pas besoin de bouger ni d'utiliser le chat. En fait, vous avez vu, j'ai levé la main. C'est la touche 6. Et euh, pour la baisser, c'est la touche 0. Donc, si vous avez des questions à poser, bah, vous levez la main et je vous envoie un micro. Et euh, comme ça, tout le monde vous entend. Là, je vois que la nuit est tombée euh, chez tout le monde. Et je vois François et Alice aussi. Ah Moi, je vois Micha, je vois Alice. Bon, Micha est fait jour, il a la nuit. Voilà. Alors, vous êtes... voilà, vous pouvez actionner votre micro. Alors, bien sûr, si vous voulez parler, il faut aussi actionner votre micro. Donc, la touche 6 pour poser une question, c'est-à-dire que... Je le fais là, vous levez la main en fait et on voit la main qui apparaît au-dessus de, de l'avatar. Et quand vous avez été repéré, vous pouvez baisser la main en appuyant sur la touche 0. Comme ça, on vous repère et, et vous pouvez prendre la parole. Des questions <rire> ben, bonsoir, bonsoir, Anne. Je nous laisser, mais bonsoir. On peut toujours nous retrouver, nous recontacter. Je vous mets l'adresse aussi de mon blog. Et je vous mis les adresses pour, euh, pour faire nos bichets. Je vous mets l'adresse de mon blog. Ce serait avec mon nom que nous me trouvez facilement. facilement me... Alors Alice, alors Alice, Alice. Alice, c'est une question. Ça y est, oui. j'ai mis le son. Je teste, les, je teste les boutons en même temps. Donc, le 6, ça fonctionne bien. Ouais, euh, là, le Et 0 pour, euh, pour rebaisser la main. <rire> et du coup, le micro fonctionne, là. Oui, fait. oui, ça y est, j'ai mis le micro, donc c'est bon. C'est ça. Donc, c'est bien, François, qui avait les super pouvoirs euh, du, du micro. Euh. <rire> euh, non, mais je, je découvre euh, Panodicée et puis, euh, ben voilà, les, les travaux de, de Lorenzo dans. Euh, et je, je sais pas, Lorenzo, s'il y a d'autres d'autres personnes qui sont dans la même euh, dans le même esprit enfin, qui, qui font des, des choses similaires ou si c'est vraiment tout nouveau euh. à ma connaissance euh, ce, ce genre d'expérience de, de pensée des créative, créatifs ou projeter euh, son fictionniste euh, personne ne l'a tenté personne ne l'a vraiment fait euh, avant à ma connaissance ça oui. euh, m'étonne un petit peu parce qu'en général euh, euh, comme dit Prévert, dans, un scénariste, euh, au début de, La le, l'enfant du paradis, la nouveauté, c'est du comme le monde. En général, on trouve toujours quelqu'un qui a déjà fait, euh, on voit les caligrammes d'Apollinaire. Moi, quand j'étais jeune, je, quand j'étais poète et j'étais à on poésie, merveilleux, euh, les caligrammes d'Apollinaire, elles sont merveilleux. Mais enfin, il y a un cinéaste de Rhodes qui l'avait fait déjà dans l'Antiquité, euh, il y a, je ne sais combien de, combien de siècles. Donc là, j'ai rien trouvé, vraiment, on trouve dans des fictions, oui, mais vraiment à l'intérieur de la réalité, quelqu'un qui est comme ça, ne serait-ce dans, dans un premier temps comme personnage dans un livre, euh, je l'ai pas vu. Alors il y a un universitaire qui s'appelle Pierre Bayard, euh, qui publie pas mal de, de Paris 8, qui publie pas mal de livres, aux, euh, il me semble que c'est aux éditions de minuit, et euh, il a écrit notamment un livre. Euh, qui s'appelle « Aurais je sauvé Geneviève d'Ixmer, euh, où il se demande si, euh, dans le roman d'Alexandre Dumas, le baron rouge, c'est le titre, c'est un, un roman de Dumas qui la révolution française. Marie-Antoinette est enfermée à la conciergerie, on va lui couper la tête, et donc il y a une conspiration de nobles, cest des dire que c'est mais Dumas, il est des d'une historiques, qui robe un petit peu le roman dessus, donc il y a une conspiration de nobles qui sont en train pour essayer de faire euh, évader Marie-Antoinette. Et euh, parmi les jeunes femmes nobles qui, qui sont dans cette conspiration, il y a une qui s'appelle Jeune Vierge de Dixmer, et un jeune sans-culotte révolutionnaire, donc il garde un des gardiens de marie tombe amoureux d'elle. Et donc Pierre Bayard se demande justement s'il avait pu rentrer dans l'histoire, est-ce qu'il aurait sauvé, lui, je ne pas ou pas. Mais il, ré, il se met à réécrire un peu fait, le système que j'ai fait moi pendant ce séminaire, mais. Il se met à la place, comme qu'on fait souvent, il se met à la place du héros, il se met à la place du centulope, je ne sais plus comment. Voilà. Mais il ne se met pas, lui, Pierre Bayard, en personnage supplémentaire euh, et qui donc euh, peut changer, peut intervenir et peut changer euh, les interactions. Donc il y a cette petite, euh, cette quand est est la plus proche de la mienne, j'avais écrit dessus sur mon blog, mais il y a cette petite réserve. Euh, il se pose, on, on fait souvent quand on lit Soit qu'on s'est porté en fin de compte, qu'on s'est-il porté dans l'histoire, soit que plus ou moins, on s'attache, on, on se projette sur un personnage. Voilà. Oui, on, insta, Là, on instaure ses propres règles, c'est ça que je veux dire. Voilà, pour voilà. moi, euh, c'est vraiment, si vous regardez les, les, les, les, les premiers chapitres que j'ai écrits, il n'y a 8-9 sur le panneau non, au sénateur de Bercoff, il bah, y a un nouveau résident, un nouveau pensionnaire, Appelle le qui est voilà. Ça me fait beaucoup penser à, aux cultures de l'imaginaire, hein, ce, que, ce que je connais assez bien, et à, à deux choses dans les, dans les cultures d'imaginaire, où on retrouve les, les, les littératures hein, de l'imaginaire, c'est la fanfiction. Où il existe des, des, des centaines, des milliers de blogs de, de fans de séries télé ou d'œuvres, ou hein, d'œuvres de différentes formes, où ils reprennent des personnages d'œuvres existantes et ils créent leur propre histoire en tant que fans d'une fiction, justement. Mmh. Voilà. Mmh. Et euh, donc, alors après, c est, c est, c est, ils créent leur propre histoire dans l'univers, dans le monde de la. De la de, de l'œuvre qu'il traverse, en fait, comme, comme toi tu le fais, Lorenzo, effectivement. Bah, C'est différent, je pense. C'est différent parce que les fanfictions, fiction, euh, ils écrivent soit des suites, soit d'autres épisodes, ils racontent l'histoire, ils mettent en scène des personnages, ils, ils, mais ils se mettent un peu dans la position de, de co-auteur. Voilà. À ma connaissance, je ne suis pas un lecteur de science fiction, je pense il n'y a pas de science fiction où la lectrice ou le lecteur se met comme un personnage dans la fiction. Oui, c'est en parallèle, en fait, c'est euh, ah, à ouais, côté, alors que là, la démarche de Lorenzo, c'est d'être dans, dans le texte, de, de s'immerger dans le texte et pas de, de faire un texte parallèle en reprenant des personnages. Oui, d'où le, voilà. le, le, le mot « fictionnote ». Ouais, là, je me rends compte que je suis assez loin, en fin de compte, du roman de, de Thomas. Quelqu'un qui n'a pas lu « La montagne magique », ça ne lui donnera pas vraiment, vraiment un aperçu très lointain de la montagne magique. Hein. Il faut lire la montagne magique ou le ma si on peut. Mais là, moi, c'est autre chose. En train de, en train de, mais En fait, tu deviens de, quand en... même aussi auteur. Tu, tu es auteur de ta propre fiction dans cette fiction-là, oui. en fait. D'accord. Ah, bah, quelque part, oui. Quelque part, je l'écris. L'expérience écrite, quand même, c'est tout classique. Donc, quelque part, oui, je suis auteur de, de ce que j'écris. Mais c'est vrai, bon, bah, parce que ça complète, c'est vrai que tu François, ça complète la réponse que je mets à, à Alice par rapport au livre pierre Ben, bah, il y a toutes les fanfictions. Il y a aussi ce qu'on appelle le shifting. Euh, le shifting, ce sont des, beaucoup, c'est beaucoup de, de, jeunes lectrices d'Harry Potter, euh, qui ont mis au point une méthode de, euh, de projection dans les, euh, dans l'histoire d'Harry Potter. Alors, euh, il y a des communautés, bon, c'est beaucoup sur TikTok qu'elles échangent, un petit peu sur YouTube, mais beaucoup sur TikTok qu'elles échangent leurs expériences mmh. et le, leurs vidéos. C'est beaucoup, euh, en anglais, mais il y a deux, trois, deux, trois lectrices euh, françaises qui s'y sont essayées. Ils ont fait un, un petit documentaire là-dessus il y a quelques mois sur France Culture, et sinon sur la magazine en ligne, la numérique, et quelques articles aussi là-dessus. Donc, c'est, euh, qu'est-ce qu'on fait? On prend une feuille de papier, on écrit où on veut arriver dans l'histoire d'Harry Potter, on veut ce qui se passe, les personnages qu'on veut rencontrer, comment on veut, être, comment on veut apparaître le choix. Et shifting, shifting c'est un déplacement qui peut en, qui shift, se déplacer en, en, en anglais. Et puis, euh, est-ce une séance de, de relaxation un petit peu, il y a des fonds du de corbeau il y a deux, trois trucs comme ça, donc on fait la respiration, on vient un peu de, de la sophrologie, et elles sont censées s'endormir et basculer, vivre en fin de compte le, le rêve, le rêve d'après le scénario qu'elles qu avaient écrit un petit peu avant. voilà Alors, à ma connaissance, en tout cas, moi je ne suis pas assez bon en anglais pour suivre les, les témoignages en anglais, mais beaucoup de vidéos sont en fin de compte euh, des conseils aux autres des, des retours d'expérience tout ça mais pour ce que j'ai pu voir des, des jeunes lectrices francophones il y en a pas pour l'instant qui auraient réussi à ma connaissance à rentrer euh, vraiment dans dans l'histoire d'Harry Potter mais il y a là ça traduit ce le même désir euh, pour moi vraiment de basculer de rentrer dans le monde de, de la fiction oui. Ouais, je pas des choses. <rire> oui, oui, oui, oui. Le deuxième, deuxième domaine que, de, que ça m'évoque, moi, dans les cultures d'imaginaire, c'est l'univers des jeux de rôle, les jeux de rôle sur table, où euh, effectivement, on prend un univers, je pense, euh, un des plus connus dans les, dans les jeux de rôle, c'est Lovecraft, le, le fantastique de, de, de, de l'écrivain Lovecraft, où, où, où des, des, des, voilà, des joueurs créent des personnages et puis jouent dans, dans cet univers, voire dans des histoires rejoue les histoires avec des investigateurs dans, dans les années 20, dans les univers de Lovecraft, par exemple. Bon, là, là, on n'est plus dans de la fiction littéraire, hein, mais, ouais, mais, mais, mais, mais ils s'immergent quand même dans une fiction littéraire, puisqu'ils ils intègrent, par exemple, la nouvelle, la nouvelle, je pense à La couleur tombée du ciel, par exemple, de Lovecraft, elle a été adaptée en, en scénario de jeu de rôle, voilà, on est quand même dans une dans une immersion fiction, fictionnelle aussi. Bon, ce qui se rapproche aussi, bon, ben, c'est tout ce qui est cosplay. Mais là, pareil, ils bon, ben, il s'agit pas, ça ne serait plus du cosplay s'ils venaient avec euh, leurs habits. il s'habillent comme tel ou tel personnage euh, du manga, de, de la fiction, qui peut se rapprocher le plus, mais ça éloigne euh, du côté... Euh, même si ça nous éloigne de la fiction et de l'imaginaire, c'est les reconstitueurs de batailles, la reconstitution de batailles historiques. Oui, la reconstitution historique, tout ou... à fait, mais j'avais oublié ces deux univers-là. J'avais entendu des, des, des témoignages euh, de, de personnes qui reconstituaient des, des batailles, comme la et, et compagnie, euh, Ils se mettent vraiment dans la peau, comme un à qui ne jouent pas le rôle de tel ou tel personnage, mais ils se retrouvent vraiment, et ils disaient, leur contact je l'avais vu, un hein, reconstituant, ils disaient, bon, que même que sous-vêtements, sa ils des sous-vêtements d'époque, tu euh, sais, tout, tout vraiment, euh, pas de montre, rien du tout, pas de téléphone, rien, vraiment tout d'époque. Et ils disaient, le soir, c'est quand les spectateurs euh, sont partis, parce qu'il n'y a pas de journaliste comme Joe qui m'a en ce moment, ils disaient, que là, on a vraiment, des fois, pendant quelques dizaines de minutes, l'impression de basculer, de plus être au XXe siècle. Ouais, il bah, y a un film français qui a été fait sur la reconstitution historique. J'ai plus le nom. C'est de, de la reconstitution napoléonienne. Oui, c'est une, une fiction aussi. Et euh, ça, ça, ça, ce que tu dis, c'est marrant. Toi, avais vécu des choses en 2014. Et moi, en 2014, j'ai fait une euh, un questionnaire aux, aux passionnés des cultures d'imaginaire. Il y avait des rôlistes, des gens qui font du jeu de rôle. Mais il y avait aussi des, des reconstituteurs historiques. Et je me souviens, je leur avais dans le questionnaire, enfin, j'en avais interviewé un et il me disait, euh, je disais mais bah en fait vous faites du jeu de rôle, il me dit non non je, je, je ne joue pas, <rire> je ne joue pas, il dit moi je fais de l'archéologie expérimentale amateur, je je, je l'histoire par exemple, donc voilà chaque chaque type de passionné on va dire a une façon de d'aborder va dire sa condition d'auteur personnage différente. Ouais. Et je pense, bah, on le voit justement avec le, avec le métaverse et les simulations numériques. Je pense que c'est ce que j'ai fait en une bibliothèque à Paris sur le métaverse, que ce besoin de simulation, euh, du monde, euh, que nous avons est un invariant anthropologique. Euh, oui. Pour remonter, je pense qu'aux peintures par étage, aux peintures, des les cavernes, on voit que les silhouettes de chevaux ou de, bisons sont peintes un petit peu avec un léger, euh, décalage. Et on a découvert que si on le mettait dans la condition d'époque, c'est-à-dire avec des torches devant, on a l'impression euh, qu'il bouge un petit peu. On a l'impression qu'il euh, qu se déplace un petit peu, pas comme du cinéma, mais c'est un petit peu un effet, un effet cinémascope euh, déjà. Et puis, là, le médiateur vient de Platon, euh, c'est bien cette idée aussi, déjà que quelque part nous, so nous soyons dans une, une simulation. Donc le fait... Il y aurait quelque chose au-delà d'arrêter le mouvement. Je pense que c'est un, un avantage logique, fonction de comment on est, entre guillemets, capé, de ce système. Moi, ah ouais. de... ouais, j'ai vu qu'Alice nous a mis dans le chat une hein, référence sur le shifting, justement. Effectivement, qui ouais. est une pratique euh, oui, je dont on parle ça, dans, du dans coup, les ouais, je dans... découvre. Euh dont on parle dans les médias par rapport à une pratique qui est très usitée chez les jeunes. Il y a Yann qui en parle aussi, un artiste oui. du, du métavers. C'est aussi pour ça qu'on a, dans le titre de la, de la conférence, on a ajouté le mot métavers, parce que la conférence a lieu dans le métavers, on utilise des avatars pour se voir ce soir dans le cadre de la conférence. Et effectivement, les, les avatars tels qu'on les utilise, vous voyez, que ce soit dans un métavers en 3D ou dans 2D comme dans celui dans lequel on est là actuellement, bah l'avatar, à force de l'utiliser, il devient un autre soi-même et l'espace tel qu'il est conçu peut devenir un univers qui suit une, qui, qui peut être inspiré d'un un univers fictionnel connu ou inconnu. Alors moi, dans les métavers que j'ai créés, il, il y a un métavers qui s'appelle l'école de magie où on est clairement dans du, dans du Harry Potter, par exemple. Donc, euh, voilà, si, si les présents sont intéressés, moi, donc, euh, là, on est dans un espace qui est mon espace euh, professionnel. Je suis, moi, je suis consultant en développement associatif et, et je crée des métavers euh, pour des professionnels et des bénévoles. Et euh, donc, j'ai aussi cette formation, on va dire, de rôliste. Je viens des cultures d'imaginaire, donc euh, c'est assez facile pour moi, justement, de reproduire des univers euh, fictionnels, on va dire, et euh, d'ailleurs, dans cet univers-là, si, si, bon, après la conférence, je pourrais vous emmener à faire la visite, hein, il y a différents espaces avec des ambiances qui peuvent être différentes, justement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que vous voulez que je développe, par exemple, sur les cultures d'imaginaire ou sur d'autres... Alors, ah, il y a Blaise qui nous parle de GTA. <rire> Non, c'est pas les ouais les, les jeux vidéo les les MMO RPG euh, mm. sont des voilà, c'est c'est c'est d'abord des jeux. Mais effectivement, euh, il par exemple, euh, il y a des il y a des MMO RPG qui font du RPG seulement et qui font pas du du combat ou de euh, c'est-à-dire du role playing game, c'est-à-dire du jeu de rôle en fait. Il existe des serveurs où on, où on peut jouer World of Warcraft par exemple où on ne fait que du jeu de rôle. Donc, euh, à cette, à ce niveau-là, on, on est presque dans un métavers, puisqu'on retrouve, comme on a ici, un chat, à part qu'on n'a pas la visio. C'est vraiment la spécificité de Gazerton. Par exemple, sur d'autres métavers en 3D qui sont les plus connus comme Second Life, on a des avatars en 3D, on ne se sert pas de la, de la visioconférence. Donc, c'est pour ça que moi, je suis un peu entre les entre les deux mondes, à la fois le monde professionnel où, où Gazerton, c'est un métavers professionnel pour faire du télétravail, euh, pour se réunir, pour faire des réunions, pour faire des conférences euh, comme dans Zoom hein, en fait. Mais euh, vous l'avez remarqué ce soir, c'est que on est dans une interaction euh, finalement qui va beaucoup plus loin que dans Zoom, où on n'a que des aplats de caméra, souvent éteintes. Là, euh, vous voyez par exemple pour se passer le micro, on peut lever la main, il y a, il y a tout un tas d'interactions euh, différentes qui peuvent être faites. Quand on en euh, si vous voulez tout à l'heure, je vous ferai visiter une, une salle de réunion. Bah vous avez des salles à côté. C'est-à-dire que pendant la réunion, ce que vous pouvez pas faire dans Zoom, bah vous pouvez aller dans la salle d'à côté, faire un aparté avec quelqu'un et revenir dans la réunion, par exemple. Si on peut le faire dans Zoom. Mais... Oui, on peut le faire dans Zoom, mais euh, on n'a pas, on n'a pas ce côté. Euh, par exemple, différent. Voilà, par exemple, là, quand vous étiez sur les banquettes ou, dans, ou, ou à, ou à tabler. Vous pouvez échanger avec la personne qui est à côté de vous tout en écoutant l'intervenant, le, le, mais vous n'entendrez pas les tables à côté. Finalement, comme si on était, comme on dit dans les, dans les jeux vidéo, IRL, une real life. <rire> voilà. Donc on arrive vraiment à reproduire euh, des interactions sociales qui sont pour moi le, le propre du métavers euh, dans, dans ce type d'univers. Et c'est ce que mmh. moi j'essaye de développer justement c'est à la fois euh, l'outil. En tant que voilà un outil clair pour les professionnels de télétravail pour produire des choses. Je me souviens il y avait une émission, je crois que c'était sur France Culture où on parlait du métavers et ils interviewaient un expert et ils disaient bon vous pouvez définir en une phrase ce que c'est le métavers. Il dit c'est simple il dit le métavers et moi effectivement j'en fais l'expérience. Le métavers on vient y faire quelque chose, on vient y travailler, y créer quelque chose. C'est vraiment un lieu de création. Et d'ailleurs, ça a été développé dans, dans le milieu de la contre-culture au départ, euh, bien avant que, que les GAFAM décident d'essayer de s'en emparer. <rire> voilà. Le voilà. oui, lieu de création, ça dépend comment ça va évoluer, parce qu'on entend beaucoup de, de grandes entreprises qui... Euh, ça risque de devenir, de dévier plutôt vers... Euh, un monde de consommation où on voit euh, je sais pas euh, Auchan euh, je ne sais quelle euh, entreprise de mode enfin oui, euh, oui, oui, avec les, les, les crypto-monnaies. Par exemple, on parle de Second Life, Lorenzo il, il connaît bien, par exemple, il existe les OpenSIM, il existe des, oui. des alternatives en logiciel libre, de, de, de, de, de, de des univers, on va dire, plus commerciaux. Alors bien oui. sûr, maintenant, ce qui passe au devant de la scène, on parle beaucoup des métavers qui sont liés à des crypto-monnaies, où effectivement, les, les grandes entreprises, même des petites entreprises, hein, achètent des bouts de terrain et les louent, et ça coûte super cher en crypto-monnaie pour être présent, pour exister dans ces univers. Mais, euh, mais ce qu'il faut se dire, c'est que la, la, la contre-culture, elle continue d'exister. Hein. Oui, oui, oui. Hein, des, de, des gens comme toi, Lorenzo, ou je pense à Yann Min, hein, c'est des gens qui sont très actifs dans les... Dans, dans bon, je pense notamment sur Second Life, hein, euh, dans, dans ces univers, il y a des artistes aussi hein, qui créent. Dans, en, on en parlait tout à l'heure avec Lorenzo, mais j'ai oublié son nom. Là, Yann Minaffia, fait... Moya, un... voilà Moyar, qui est un artiste français qui est connu internationalement, qui a une sim. Alors les sims, c'est les, les, les dans Gatterton on appelle ça des espaces, c'est les, les lieux les lieux que vous visitez quoi. Donc dans une sim qui est sa sim musée en fait et euh, il est connu à l'international finalement grâce euh, grâce à Internet notamment. Et quand il fait des expos, il les fait à la fois dans le monde réel, dans une chapelle dans un village du sud de la France et en même temps il recrée la chapelle dans l'univers Second Life et il y met ses œuvres donc euh, le lieu de création justement, si on laisse les... on va dire si on ne chasse si on ne chasse pas les marchands du temple, euh, évidemment ils prendront, ça deviendra des grands, des grands centres commerciaux, les métavers. Mais il euh, y a toujours eu, dans les débuts d'Internet, c'était comme ça aussi. Il hein. y avait, il y a toujours eu euh, bah, le milieu des hackers, par exemple. Hein. C'est un milieu de, de la contre-culture qui a toujours, qui s'est toujours créé des espaces en marge où il y a toujours eu de la création et, et c'est ce qui a permis à des fois à des, à des on prend, voilà, Bill Gates, il a commencé dans son garage. C'est tous, tous des gens qui sont de la culture geek, hein, les, les grands milieux, milliardaires actuels, et euh, qui ont commencé dans leur garage et qui, ont, euh, qui avaient cette culture-là, justement, un peu du... du, du, du enfin, moi, que j'appelle les cultures de l'imaginaire, en fait. De toute façon, pour l'instant, euh, pour ce qui est du métavers, quand Second Life... Euh c'est lancé, il n'y a pas encore les crypto-monnaies, mais c'était quand même des options payantes, de toute façon, et c'était avec des, des Linden-Dollars, ça continue comme ça pour aller. Pour avoir des Linden-Dollars, il bon, fallait bien sûr euh, on avait en échange de 16 euros, en l'occurrence pour nous. Et moi, je suis depuis 2006, la première conférence que je l'ai donnée sur Ségalmèche, c'était en 2007, je jamais dépensé un euro euh, sur Ségalmèche, voilà. C'est parce que j'ai pas voulu avoir de de, de terrain, d'appartement, voilà, déjà j'ai pas de terrain et de grands appartements dans l'Orient. Et j'ai pas, enfin ça payer payé, quand même, je sais préconis une centaine d'euros par mois de loyer pour avoir un, un terrain, une construction sur, sur ces gamins Et j'ai donné des conférences, j'ai fait assister à des, à des prestations artistiques, à des expositions, voilà, ouais, il y a beaucoup d'artistes que je pose euh, dans j'ai euh, ouais. gagné un petit peu d'argent parce qu'à un moment il y avait un, un magazine, un journal de seconde life, je leur avais écrit quelques articles j'avais fait un million de dollars. Donc euh, oui, tout est, possible. tout est possible. Et à côté, bon bah, il y a les OpenSIM, euh, qui sont en fin de compte l'exploitation en logiciel libre du code source de, de Second Life. Ouais. Donc, des années, je suis sur Wesley, avec des développeurs américains de simulateur de ce logiciel libre, et le tas de, de tous les années. Euh, de thèses, d'expérimentation, des tout ça, de, de spectacles, un café littéraire, une euh, idée effectivement qui s'appelle la tout ça pour se faire à partir de nos mm. blogs, mm. Et tout ça, bon, bah, c'est entièrement associatif, culturel, sans doute euh, éthique. Mm. Mais c'est un qui est intéressant aussi pour moi, je pense aussi par rapport mes travaux, c'est de voir ce que ce que le métaverse maintenant, euh, ce que le métaverse euh, peut apporter en termes euh, d'espace pour de nouvelles médiations entre le livre et de la lecture. Donc ça c'est un, un premier axe pour moi de, de travail. Et puis de voir aussi par rapport au fictionaute le lien euh, entre l'internaute devant son écran et puis son avatar dans le métaverse. Voilà. Ah. Par rapport euh, personne, personnage, internaute, euh, avatar, euh, je pense que là, il y a des choses aussi à, à, à expérimenter, des choses, entre guillemets, à, à, à... Bah, La plus-value du métavers aussi, c'est de faire communauté. Hein. Alors, je prends par exemple, là, parmi le, dans l'assistance, il y a Michel, on en parlait tout à l'heure, on s'est rencontrés, nous, à une gamme Jam. Alors, c'est sur, sur Gatherton, hein, en fait, c'est une association de, sur Lyon qui s'appelle. Euh, euh, la science entre en jeu, et ils organisent une gamme jam. En fait, une gamme jam, c'est euh, ils font venir des, des créateurs de, de jeux, de jeux vidéo, et ils font venir euh, ce qu'ils appellent des mentors, c'est-à-dire quatre ou cinq universitaires qui font un petit topo le premier week-end sur euh, l'état de leur recherche, et ils créent des, des petites équipes avec un graphiste, un développeur web, euh, voilà. Ils sont quatre, 5, 6. Et sur un sur un week-end dans un espace Gazerton comme celui-ci, il crée un jeu. Euh, une semaine passe et puis la, la, la, le, le week-end suivant, bah, il y a une remise des prix parce que les jeux ont été euh, vus par les mentors et puis euh, aussi euh, testés, etc. Donc et, euh, ils utilisent vraiment l'environnement le, métavers pour pour créer. Euh, pour créer un jeu vidéo, mais en ludopédagogie, c'est-à-dire des jeux éducatifs, puisque c'est basé sur des recherches scientifiques et c'est pour faire de la vulgarisation. Donc voilà une application. Après, moi, je dans le milieu professionnel, je suis en lien avec une communauté qui s'appelle les, les No Codeurs c'est des, des, des, informaticiens, mais qui font, qui tapent pas de lignes de code. Et ils ont, ils ont des petits espaces Gatherton, c'est des, des, petites boîtes de, d'auto-entrepreneurs de, de, de, ou d'entrepreneurs de, qui, euh, qui mettent en place avec des applications web, des, des, des, applications pour des entreprises et qui les vendent. Et ils utilisent euh, Gatherton pour, pour y faire leurs réunions, accueillir leurs clients. Voilà. Encore une application du métavers. Là, là, plus, euh, plus professionnel, hein, mm -hmm. business, mais, euh, mais c'est des, des petites communautés. Là, il y a Blaise qui dit je suis codeur no codeur. Ah, il y no codeur. Ah, bah, je, je te ferai découvrir... Euh... Alors, il m'a dit, il n'a pas de micro, Blaise. C'est pour ça qu'il utilise le chat. Hein. Il, a, il a une mauvaise connexion, donc il utilise le chat. Et euh, je te ferai découvrir, il y a un no code ville, il, euh, il y a un espace Gatterton dé dédié aux no codeurs Je te donnerai le lien. Bon, ben, si ça vous intéresse, moi je peux vous faire visiter, il y a, il y a, il y a de l'espace. Chez Lorenzo quand j'ai fait l'inauguration du, euh, du site, tu n'étais pas présent, donc tu n'as pas encore non plus visité, donc ça oui, peut bon, être l'occasion. Petite visite, oui. Est-ce que tout le monde est partant Alors, si vous voulez pas être embêté à, à essayer de bien comprendre pour se déplacer et suivre l'avatar, ce que vous pouvez faire, c'est euh, vous cliquer sur mon avatar et euh, vous faites euh, follow. Ça, vous ça veut dire que vous me suivrez automatiquement ou que j'aille et vous ne vous perdrez pas. <rire> Alice, si vous venez avec nous, on vous a plus entendu depuis tout à l'heure. Ça fait nous entendez toujours, Alice. Après, vous pouvez vous détacher quand vous voulez. Il hein, n'y a pas de souci. Euh, et quand vous êtes gêné par un, un autre avatar, vous appuyez sur la touche G et vous forcez le passage. C'est un mode fantôme. Micha, tu nous accompagnes C'est bon C'est parti. Alors, ici on est dans la salle de spectacle, donc ça, je, je la réutiliserai pour faire des conférences maintenant régulièrement. Et vous voyez qu'il y a une petite trappe en haut à gauche et une flèche en haut à droite. C'est des, des passages, enfin c'est pas des passages secrets, mais c'est des passages souterrains que j'ai mis en place parce que comme l'espace, le, le, ça s'appelle les forges de l'imaginaire, l'espace est très très grand. J'ai mis des raccourcis en fait. Donc la trappe ça vous, vous emmène à la salle de jeu et la flèche blanche ça vous emmène euh, euh, à la salle d'exposition. Donc on va ressortir dehors. Alors, vous voyez, vous avez de temps en temps des